Salut, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Il parle beaucoup donc euh, euh, je suis tout seul pour l'instant avec euh, Castor Error. On est sur un jeu qui s'appelle Mudrunner M-U-D-R-U-N-N-E-R. -N -N -E et je vais me mieux des, des, je vais, je vais oh, Alors, qu'est-ce qu'on fait Tu peux prendre du bois et euh, aller au niveau du garage. Oh bah tu suis moi en fait mais oh là là oh. Me suis. Alors on a légèrement joué donc euh. à mon avis des on des se se unifuge, Je vais prendre là, juste vais une remotte pour l'instant Bon bah c'est bon je suis coincé C'était rapide hein Je laisse tuer j'arrive hein J'ai <rire> un trail hein mais <rire> ah, là, là, le tout début c'est un littéralement un lac hein. et on va où, où les gars. Dans, Dans, le <rire> Dans le lac Dans le lac moi suis-moi suis moi, suis moi, suis moi. Là, à gauche mais je suis sur le côté parce qu'il y a trop d'eau en fait au milieu et du coup tu galères à bouger toi Bon, ça Moi ça passe je suis en fait, ici on devra ramener le bois. Mais du coup, là on va descendre. Vas-y. Ah, il c'est vrai faut aller là, suivre. C'est Ça va est ça, va, ça va, Lily Tu sais quoi, ton castor Il y a une vraie route, les gars De quoi Il y a une vraie route à l'endroit où je suis. Non, ah non ça n'existait pas les vraies routes dans ce jeu. Gis gis Alors, on a nullité. C'est la ville en fait, il y a une vraie route. Tu D4020. Un enfin, projet pour débloquer le véhicule pour Hydrolien. Ouais, je te dire trop. Castor, tu peux débloquer un véhicule là-bas. Là, il là, y a le véhicule pour hydrolien. C'est un véhicule avec un gros truc à bois derrière. Donc toi, t'es un monsieur à essence. Ouais, bah, j'ai pris une citarde à essence. C'est pour vous aider en fait. Moi je vais juste être là pour, euh, derrière vous pour vous aider. Hein. Ok, bah, on avance pour à ouvert. De toute façon je vais au garage après pour se re... Heureusement qu'il a changé de corps le travail. Hein. Oh putain, il y a une route. Lily, y'a y a une route J'arrive Ça avance tout ça. À mon rythme. Incroyable Là où il y a J'ai nouveau véhicule Il est pas éclaté Non, remor remorque un rond à Ronda moyen Ouais, ouais, mais t'as que une remorque à rondin. Ah, par contre, les gars, la route elle est pas très longue. non c'est de la remorque à rondin moyen, connard. Oh, mais gros, j'ai un jusqu'à camion. Oh, bon, bah alors là, hein. c'est trop triste. La route elle était pas très longue. Moi, <rire> je suis dans la boue là. Moi, oh, j'aime bien, hein. Bon, ma route elle est elle peut, pas mal longue, hein. Ok, non, y'a est plus. <rire> elle est par arrêté, contre, j'ai fait des boues j'ai fait de la boue et maintenant, mais je suis embourbé, mais dans un. <rire> voilà. Oh toi, dans un couple, la y blab, y là là. il avait pas de truc pour s'embourber. Est-ce que je peux me tirer par là-bas, Moi je vais débloquer le garage au loin là-bas. Je crois que je suis déjà presque au garage, moi. Attends, ils sont ça là-bas Ah oui, je suis déjà presque au garage, les gars, moi. Il y avait une jolie route, Alors, la moitié du trajet, je l'ai fait très rapidement. Par contre, là, il y a un lac devant moi. Moi, j'ai une montagne à côté de moi, les gars. Il y a un lac devant moi. Il n'y a pas beaucoup de cracks ah, ouais. C'est bien plein de bois. C'est une station service qu'il y a, c'est pas euh, un garage Donc à on sur... va à la Syrie, on prend du bois et ensuite... C'est pas à la Syrie que tu prends du bois C'est euh, au Ah casque, donc on revient jusqu'à la Syrie La Syrie, tu poses le bois après dedans Tu rapportes le bois à la Syrie euh... Les gars, un... est un endroit ultra, ultra dangereux Il y a des cailloux partout, du coup je prends mille, des... des millions de dégâts ah. Je viens de me sacrifier pour la carte les gars, vous inquiétez pas <rire> <rire> euh, donc euh, je vais jusqu'où moi Je vais jusqu'à toi erreur ou. Ouais ouais ouais comme ça tu pourras changer de remorque si tu veux en plus Parce que du coup là moi je vais débloquer le garage à l'endroit où je suis Surtout ne pas prendre de dégâts Surtout ne pas prendre de dégâts sur tout, castor il a explosé, explosé. Est est Décharger. Voilà. Oh gros j'ai pris un euh, j'ai eu un nouveau truc colon de vide C'est bon c'est pas je vais prendre un, euh, un... Attendez je regarde sur la carte qu'est-ce qu'elle est -ce qu y a le plus rapide Juste, au-dessus de nous, il y a un caisse de chargement, c'était grave rapide, en fait Et Moi, à côté de moi, il y a un caisse de chargement, hein où je suis. Ah Bah, rentre hein. pas. de, euh... de... moi aussi, hein Mais moi, j'ai pas de trucs de chargement, en fait Ah, d'accord, merde Bah oui, t'étais à l'essence J'ai pas de chargement, ouais. moi, je suis l'essence Par contre, je sais pas du tout comment y accéder à un truc de chargement, là, je... En fait, toi, là, tu dois aller près ouais, de moi, mais on met du tout de chargement Comment y accéder, telle est la question Euh... Ouais, toi, t'es tout là bah. Normalement, suis pas très loin Ça j'ai pas suivi. C'est pas sûr que tu m'échues. Ok, il y a un chemin. Il hein. y a vraiment bah un pas chemin. De suivre. Parce qu'aucun chargement, il y a un chemin. Les camions a... sans Rondin peuvent un passer. Un chemin. <rire> un un mais mais les camions avec Rondin ne peuvent pas, pas, pas, pas, pas passer. De quoi Oh Les gars, j'ai de débloqué ouais, des non, nouveaux non, camions. Non, non, ça va faire un content pour les camions à rondins. Les, les gars, j'ai débloqué encore des nouveaux camions. Shinefire, là, j'ai le. Et hey, les gars, quel plaisir. Je vois le D700. Attends, je vais dépanner au garage. Je veux que tu dépannes à ce garage. Vous avez que je connais le point de vue, mais Preston, Preston, Preston de Castor, comme moi. Quand ça roule, ça roule ouais ça roule vite hein. on a quel plaisir, t'as des vraies routes et tout Il Y a juste des rondins au sol à l'endroit où je suis de rien donc tu peux passer alors qu'il n'y a pas réellement de route donc euh, tranquille elle est là la route, parfait je vais remonter par la vraie route c'est la moi j'aurais aucun problème de alors là où je suis mon pote ne venez jamais. Il y a des bouts de bois partout. C'est un truc de malade. Essaye de prendre le point de vue. Mais le tien normalement c'est plus rapide. Si tu prends la grue, il est plus rapide. Tu as comme un trajet. J'ai déjà récupéré le bois là. J'arrive. Cette carte elle est trop là par rapport aux autres. C'est la carte ville. Ouais. Bois part C'est il. C'est il ville. C'est il. Sur? C'est il. C'est il. C'est il. C'est il. Je connais le nom de la carte c'est il. Et là la prochaine carte qu'on va avoir bah, normalement si, si, on, si on récupère tous les garages et qu'on fait tous les, points, euh, tous les points de vue Normalement on pour la prochaine, euh, la, la, la, prochaine, euh, la prochaine je, je suis dans la pigace. je galère à remonter après la série. Il y a une gros tas de boue pour... ça des énormément Alors je suis arrivé au garage ensuite, une fois qu'on est au garage, horreur euh, tu descends un peu Il faut pas aller au point de, de vue sinon Si je vais jusqu'au point de vue c'est bien Oui c'est intéressant, c'est intéressant Ça va te permettre de savoir plus facilement où c'est après mais par où je passe quoi. De toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas passer par l'endroit aiguillé là. Faut enfin, forcément j'allais à droite là, en fait. Qu'est-ce que j'ai pas de choix, je suis d'aller vers toi. En fait, au début, c'était intéressant de prendre le garage, mais je pense que la prochaine fois, là, on prendra pas le garage. On prendra des. Il prendra... y a un de nous trois qui prendra une grue. Après, on va tous revenir au garage, on va prendre. Il un de nous trois qui va prendre une grue. Ok, je vois. Ah, bah oui, il y a des grandes roues dans l'endroit je suis dans le quoi C'est pas sûr, de... euh, dit, Lily, va prendre le... Ah non, et il reste encore un dernier. Euh... Un dernier point. Ok, après les gars on se retrouve au premier garage Et on va prendre, il y en a un qui va prendre une grue et qui va charger les trois camions On fera le trajet ensemble en fait ça, Ce sera plus on intéressant On va faire un gang de camions c'est ça que tu dis C'est ça Ta -da -da. Il en reste plus là des points de vue à prendre Si il reste là une série, un endroit Ah ouais. Est-ce que je retourne au garage moi ah, Ou est-ce que je vais au Kioska Honda euh, le casque 41 en fait ça sert à rien. Faut que t'ailles aux stations de chargement. Station de chargement, c'est loin, c'est là où tu vas en fait erreur. Euh, moi je suis près de la station de chargement mais je vais pas là-bas non parce que je suis déjà chargé moi. Ah d'accord, bon En fait le coste 41 il faut une grue pour se remplir en bois. Alors que la station de chargement il faut pas. En ah. fait la grande route sur laquelle je suis c'est euh, une route à la qui est C'est pas c'est un peu triste, la route elle marche à l'allié, pas au retour. Ouais, c'est grave chiant. Le but du jeu c'est pas non plus de rouler sur les routes. Hein. Mais enfin, allez, ouais, on roule non, la non, non, non, route des cailloux donc, du coup, les cailloux mettent des, des, des, des petits damages, mais tellement rapidement que tu, tu fais. Ah oui d'accord. Ouais, tu prends 19, mais tu prends 19 plein de fois donc tu fais. Oh, eh, moi j'ai pris. <rire> moi, en, en, euh, quand j'ai débloqué le premier point de vue là, j'ai pris. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, au final ça fait 180 quoi, 4 quoi. Bon. Ouais, moi je pense que je vais réussir à arriver. Merde, je suis dans la bouillasse, c'est là. Je... Je... Je... Les gars, je prends le dernier point de vue et après, euh... et après on va commencer à s'occuper sur les ronds. Hein. Moi je suis bien et en bas. J'ai vraiment abandonné un de mes véhicules tout en haut de la map. Bon bah, de bois, à lui c'est pas grave au pire. En hein. bon, vrai, non, c'est plus puissant. Tu t'es alléché le plus puissant de nos véhicules. Comme ça, toi. Ouais. De toute façon, je peux me re non Les... Je peux me re à tous mes véhicules. Ouais, j'essaie, tu peux te TP à tes véhicules comme tu veux. Surtout j'ai débloqué tous mes véhicules. Ouais. Euh. Ne venez jamais. Ouais. J'ai débloqué tous mes véhicules de toute la map. Bon, bah, ne venez surtout pas l'endroit où je suis, ça passe pas du tout. Faut passer par la route, faire un retour ou je ne sais quoi, mais pas passer par l'endroit où je suis, ça passe vraiment pas. Là, le sol, c'est de la boue euh, bizarre. Enfin, genre, c'est la... plat. Mais dès que tu rentres dedans ça t'enfonce comme pas possible Et je ouais c'est ça, ça les dangers de la de la conduite mmh. T'imagines un mec qui, qui passe le permis en, en campagne Mais Là il passe pas le permis comme ça hein, oui. Bah déjà <rire> il est en de claquant des doigts Puisque la campagne bon bah voilà il a, a, a pas de piétons qui vont traverser la, la route euh, sans y attends. Que sur ce point là, oui, y'a pas de personnes qui vont essayer de te griller la, la, la, la circulation. Alors que quand tu passes à Paris, bienvenue dans la galère. Oh, y'a ah, un camion, c'est moi, peut-être. Ouais, c'est moi, c'est la fin de la route. <rire> sur le bord de la route, c'est encore pire. Je suis allé sur le côté, je me suis coincé, j'ai pas ça bougé. Pas d'ailleurs, comme ça, rondin et de Si on avait une grue, on aurait juste dû aller jusque là et on aurait pu tous les rondins. Enfin, c'est un peu plus long parce qu'il faut mettre les rondins sur les, les camions. Hein, ouais. Okay, mais c'est là que on va, non? Non, non, station de chargement c'est ah, plus loin. loin Elle est plus haute, ouais, encore là. Les gars, les gars, sur cette map, il y a deux Siri, il va falloir qu'on remplisse les deux Siri pour avoir tous les points. Ouais. Ah non, c'est ah, oui, il y a deux Siri, ouais, ouais. Ouais, euh, mais je sais pas s'il faut remplir les deux Siri ou si Allez, hop, t'es les... là, laisse-moi passer. Non, je crois que c'est deux. Ah, bah, passe bah, sur le côté, euh, je vais vous laisser aller jusqu'à la route. C'est sûr que je suis là, en oui j'ai deux chargements de bois. il y a le cassette sans caster ici. Ah, c'est le K700 que, que t'as buté mec Donc, Non, abié. non. Tu l'as juste débloqué Non, en fait, lui, j'avais déjà débloqué dans l'autre map, du coup, il est resté débloqué. Ah ouais Ouais. Parce que là-bas, c'est là pas là besoin que je rentre dans une zone pour le libérer, là, il était déjà libéré instance. Gros, Comment bon, on allez, charge ch ouais. Tu vas dans la zone coup. et tu fais clic gauche et tu te charges. Les gars, pour le dernier point, c'est le chargement de votre camion. Ouais, j'ai vu, j'ai pas vu les routes. besoin d'installer un remorque à truc long. J'ai regardé, regarde, coup le ça de c'est des rondins d'un n'importe quoi okay, Il faut que je rentre dans la forêt oui, Il est long, c'est très très très gros ouais. Là c'est bon Mais les gars vraiment je suis vraiment dans la forêt, il pas de... T'es là-bas Ouais Et moi je dois aller où, rare euh, pour revenir Tu viens avec moi, à la Syrie, c'est ça Attends, il y a un B31 oui, Oh, il y a un B31, trop cool oh. Oh. Alors lui oui comment il fait plaisir le comment il est beau en plus Bon oh, vas-y me retépète tout, tout là haut Je prends mon k 700 C'est quoi le k 700 déjà C'est le gros véhicule de euh, Ah c'est <rire> Ah c'est lui Bah non je le prends pas du coup Tu prends l'autre Faut passer la rivière là ou c'est moi Ah ouais non faut passer la rivière ah, ça passe trop. Eh bien, Regardez le véhicule que j'ai Mais t'inquiète on le voit ton véhicule que l'on connaît enfin, moi, je connais en tout cas pas, pas, Ah mais moi là le véhicule Là j'ai une celui là Ah oui là il a une dernière d'essence, je crois ah non non, celui il a pas énormément d'essence, il en a 600, arrête Ouais voilà, Et hey lol les jeunes, 330, déjà c'est beau. Bah c'est l'arrivée à une première fois, oh merde c'est dommage, faut faire gaffe Par contre, la taille des roues, des, des ah, roues Oh ça va va, va, va doucement, va doucement, va doucement si tu prends, Ah là, mais j'ai pas de chargement de bois ici en fait. J'ai pas chargement de bois ici moi Ah il faut que je une marque à bois ou une remorque avec grue à bois t'es hey, oh, ça va non pas intérêt à t'embourber devant moi hein, ouais. Bah je regarde pas où faut passer on va passer c'est Bah sinon ouais. tu me laisses passer Bah passe à gauche hein si tu veux oh Gros ça utilise 21 litres par minute de bien ch... courant Ah nous on a 12 donc euh... Moi j'ai 15 des fois alors là je suis en peinage En fait de vrai, ah, il doivent aller me déranger Je vais prendre mon C430 Laisse moi mon passer C4 une bonne fois pour 000. toutes C4300 les gars Bah accélère Faut hein. passer la rivière là hein, t'as pas de chance. C'est clair, je vais devoir un qu'un rond à moyen. j'y vais. Ah bah parfait. Mais t'es loin, non Ah non, t'es là, ok. Salut, j'ai double. Il y a un camion en face. Pour récupérer 8 points. Un double rond de Et... moyen. Ouais. Comment t'as fait pour mettre double rond à moyen Bah je sais pas, c'est un véhicule de base en fait. Non, c'est pas le véhicule de base. <rire> c'est le, bas, <rire> le règne bon. euh, des du plus fort chez les animaux. Celui qui klaxonne le plus fort a le droit de passer. t'appelles comment ton camion Mais c'est pas un double, hein, c'est un simple, ça, castor. C'est le K3000, non, c'est un double. Non, je crois que c'est juste des très longs que tu peux mettre dedans, mais. J'espère qu'il n'y a pas de piéton, hein, parce que. Non, t'inquiète. Ah bah, Edrunia, il y a un K700 avec du moyen ici. Mais non, les doubles trucs de la moyenne. à l'arrière, ah, la... c'est un, pas simple, pas un Bon, moi, ce que j'ai, c'est C4320. Quand tu viens, quand auras le même véhicule que moi, tu viendras discuter. le ah, ah non, non la le... le... Bois, je suis lourd, je suis lourd, je vois pas. Arrête-toi, arrête-toi. Les gars le poids, c'est les, les, les, les, les points maintenant c'est pour tout le monde là, je viens de 3 points alors que j'ai rien fait. Prudence sur la route. Pose, pose, pose, pose tes points, pose tes points. Voilà c'est bon, on a terminé. On a fait la série 1. On a fait cette série là, enfin l'autre série maintenant. D'accord, donc ouais. je vais rechercher du bois moi. Au on même endroit. Pro, là, la deuxième série elle est super loin. On, on, on va au même endroit erreur, là, non Faut aller au garage au fond là. Je vais prendre mon C300 et, et je vais aller J'ai le même véhicule que Castor et on va y aller voilà. ouais, en fait déplacer. on a tout intérêt à aller en bas Hydrolien Parce que qu'il est en, en bas plage. à gauche la Siri. D'accord, y a moyen de se TP là-bas ou Non Ah d'accord tant pis Euh J'ai le même véhicule que toi Castor, hein. j'y vais et on verra que... bien ce que tu fait Non j'ai changé le véhicule là Tu passes par où toi Par le poste d'aiguillage hein J'ai pris, le... pris le véhicule, de... j ai j ai foncé le véhicule mon de... véhicule, c'est clair tu ferais 400 dégâts instant Ah je crois que je suis revenu Oui oui tu passes garage. par la d'aiguillage, à l'aller tu peux Il faut que je prenne combien de points moi Remorque à bois une seule ça suffit ou Oui oui pour toi oui, oh merde, en fait il va super vite le véhicule que t'as castor Sans truc Ouais Il faut vraiment que j'aille à bon. la station de chargement, ok let's go Je sais pas, attends il faut que je pique parce que super, ça va être super dur à y aller C'est tu vas juste un peu oh, à bah gauche en bas de la... du garage Ok, il faut que je mette un deuxième. Oh, il est trop bien ce véhicule, il va super vite en soi. Je vais juste à la Syrie ou j'ai besoin de passer par un truc de bois T'as besoin de passer par un truc de bois. D'accord, bah alors vous me racontez des, des cracks. On a pas le contraire. Non, on a pas des bêtises, le contraire. on te raconte des bêtises. Il oui, par contre 12 litres. Ouh là. 12 là. C'est que 000 moi 000. je suis allé pour euh, aller facilement à la Syrie. 15 litres. Ouais, en fait, j'ai le même véhicule que le Castor. Il est très puissant, très efficace, hein, mais... mais il consomme consomme un max je vais être 17 litres quand je peine un peu moi j'ai fait 21 litres euh, au démarrage ah j'ai pas fait ouais, gaffe au démarrage ah, oh merde non non non ah, pas gros pas tu, pas, tu fais, euh, fais bloc diff intégral c'est terminé j'ai hein, de... en bloc tu intégral mais de toute façon je me suis coincé donc euh, hey, lol. Ah, allez on remonte la porte let's go Il consomme 15 normalement, lui il sent le bois alors je t'imagine même pas que le bois Et je pense que tu peux mettre des grands rondins dedans mais non c'est juste une marque normale hein, celui-là en fait, c'est le moyen C'est juste le moyen ça Oh il y a une descente là pour aller chercher le... le les, les bois, le bois Surtout monter montée en fait, mais oui enfin, c'est ouais. ça je Ouais moi j'ai pris la descente à la, au retour Parce que c'était plus pratique j'ai déjà, déjà pris 422 dates de dégâts moi vous voulez. je passais par le même justement qu'à l'allée moi je passe par le même truc exactement il ouais, y a un endroit où on s'embourbe mais tellement ouais ouais il y a plusieurs endroits comme ça salut Castor en fait moi j'arrive par là Castor mais tu, tu me vois pas en fait ah t'arrives par là Oh! Damn. Logiquement, c'est moyen, Castor, on ramène, ça suffit, mais ça va être compliqué. Hein. Ah oui, d'accord, ouais, là on s'en bombe aussi, ouais, hop, un tout petit peu. Ça, c'est juste des moyens. On hein. juste pris un moyen, Castor. Ça fait 4 points le moyen, mais. Oh, ils sont énormes, t'es mieux, je m'en. Bah oui, c'est les moyennes, imaginez, elles hey, sont grandes. Gars, on se met en vitesse plus 1, se met en vitesse plus 1 let's go let's go on se met, plus, on se met en manuel pour monter une, pour faire une montée on se met en manuel c'est comme ça c'est tellement <rire> rapide sur les... les vraies routes c'est les euh... vraies routes euh... <rire> je les vois galérer attends je vais te regarder après tu, <rire> tu vas me voir Oh plus je suis alors voilà Moteur en, moteur en train de caler <rire> Moteur en train de caler. Je suis passé tout à l'heure avec le même chargement que toi. Voilà, c'est bon, j'ai fait caler mon moteur, casse pas les. Mais gros en fait là je peux bouger. Si t'as des arbres toujours autour de toi, tu peux toujours oh. t'approcher un ah, pas bouger en fait. Là, là si j'ai déjà accès à appuyer sur accélérer le moteur il cale. Ah mais tu mets pas en tu mets en automatique hein mais en Accroche toi à moi et mets-toi en automatique. Bah, attends, attention ce que je vais faire, je vais prendre le. le, Alors, le je regarde le, le, le où on va déjà. Ah je prends bon, gauche. Ouais faut qu'on aille à gauche qu'on prenne des mini-routes après. Attends, je me déplace pour que tu puisses okay. et avant de, avant de tirer, attends. Ah non c'est bon, ça arrive, ça passe Ça passe. Bon, ça, passe. Bon, ça passe, ça passe, tranquille, tranquille. Il est plus simple ouais, C'était juste j'étais en plus en plus 1 donc du coup j'avais pas avancé Et par contre là je suis consommé à 17, 17. Ah mais j'ai plus de consommation aussi parce que j'ai plus plein de dégâts. C'est pour ça que c'est en rouge. L hydrolien tu vas à gauche, ouais, tu, vas chercher de... tu peux aller chercher du bois, c'est comme tu peux faire. je crois pas qu'on ait en ai réellement besoin Là on va au garage, après on va à la station de service et en descendant bah, tout vas. bas Pourquoi tu peux aller au garage mec Je vais faire le pas bah, pour pouvoir, euh, bah, pour il faut passer par le garage Pour aller à la station de service Il y a des pas où la station de service je... Attends j'ai en train de faire des points Ah là. oui la plein Donc j'ai eu au moins, je suis pas assez loin là Ça dépend. Ça dépend, si tu veux chercher du bois en fait tu peux venir, t'as intérêt à prendre un truc d'essence hydrolien, s'il te plaît. Oh Donc non je vais un truc station. de réparation, non mais réparation faut le chercher non Ah mais je peux me réparer au garage logiquement Dépanner ouais. au garage En fait si tu viens dans le garage qui est juste collé à toi là Ouais bah oui du coup tu t'es tp au garage qui t'es collé à toi Euh tu dois pouvoir prendre un truc d'essence pour nous aider parce qu'en fait je crois qu'on a déjà assez de trucs Ouais c'est bon je me suis fou de réparer Euh citerne cost... de carburant Ouais Tu mets ça sur ton dos Indisponible oh, Donc je, je vais enlever l'autre machin qui est sur ton dos ouais déjà Non c'est toujours je je indisponible je, bon, points, points, là, je la dois remettre des Elle doit apparaître dans le mur je pense sinon. Je mets des points sur la carte pour pouvoir avoir à aller plus vite. Sans avoir à checker la carte tout le temps. Non elle est toujours indisponible, je sais pas c'est visuel hein C'est écrit indisponible vraiment Il est marqué indisponible sur ça et la re remorque à rondin moyen. Ah peut-être parce qu'elle est derrière moi en fait. Bah oui oui oui Même si a des sur mon dos. Mais mais, mais, euh, mais pas la remorque, mais le. moi, ça s'appelle Citerne de carburant. C'est ce que j'ai pris. C'est ce ah, indisponible. Quoi. Sûr, je vais prendre un chariot de réparation, un ateliage de remorque, utilitaire, à bois, de réparation. Euh... Ah mais il y a remorque à carburant et citerne à carburant. C'est la citerne dont je te parle moi. Oui, oui. et eh bien je peux pas la prendre donc je suis obligé de si prendre, la prendre... Oh, Je bah... prends la remorque à carburant, c'est pas si grave. Ouais ouais c'est pas si grave. Et la remplir avec tout. Allez Gaston, fonce. Je vais la remplir où on va juste euh, -nous, -nous. Ouais, ouais, aller en fait, hein. c'est ouais, juste ouais, à droite ouais. en fait. Ouais. Ouais, surtout qu'on risque de manquer de carburant potentiellement et tu pourras nous aider à nous donner du carburant. Ah, c'est pour ça que je passe à la station service en fait. Ouais, ouais, mais du coup, du coup il a un stockage en plus. Dès qu'on a plus de carburant, les gars, on se met sur le côté. Ouais, et Hydrolien vient et fait Tenez, du carburant, du carburant. C'est bon, 112 litres rajoutés. Comment on se rajoute du carburant, nous C'est en mode avancé ah voilà, tu suit. fais juste ouais, avancer et t'appuies sur, carburant. Appuies sur euh, le carburant et, euh, et sur... Remorque à carburant réservoir vide. Ah oui pour l'instant je suis. plein. Voilà tu viens par là, viens par là Hydrolien, tu, tu rentres dans la zone et tu peux surcharger Je suis beaucoup plus lent avec la remorque Ouais ouais c'est normal hein. Là t'es en bloc différent en intégral toujours. Ah, c'est plus rapide en hein, intégral. Ah, ouais ouais c'est normal. Ça consomme plus ça, en fait. Les gars déjà à la moitié du chemin hein. Ok non pas du tout. Oh, ah merde, j'ai pris 8 de dommage quand même. Sur rien du tout, hein, d'ailleurs. Ah, mais je peux rendre dans la route, en fait. Les gars, j'utilise 13 litres par minute. Et c'est le maximum aussi, hein. que je peux faire. J'ai 1600 litres. Ça passe, ça passe, ça passe, les gars, ça passe. Ah, là où je là suis, où, ça passe. Là où, ça ça du passe. coup, tu peux nous suivre, Mais je suis pas sûr qu'on aura réellement besoin d'essence. En théorie, je pourrais la laisser euh, quelque part sur on la est carte. On a quasiment à la moitié du chemin. Sauf et on si on a bientôt on a fini la, la carte. carte. On va avoir euh, moitié d'essence. Donc en vrai, ça devrait, ça devrait bien se passer. C'est vrai qu'on peut faire un attelage avec un petit véhicule qui permet de tirer, un véhicule qui fait de l'essence et un gros véhicule qui transporte beaucoup de choses. Ouais on est sur la gars on est sur la route. Les gars là on va suivre la route, on a moment de cailloux donc du coup vous allez avancer très doucement. Je suis la première personne pour mieux voir les cailloux. Oh putain, Castor, ça te dérange pas si je te rentre dedans Si ça me dérange un peu. Par contre le ouais là je pense que tu vas être dans la route elle est plus comme pas possible. Ouais, mais après ça reprend sur une les... route normalement. Ok, non, pas encore. Pas tout de suite. <rire> pas tout de suite, ça va être une route normale. Là, c'était la route Ah oui, c'est réellement normalement une route. Oui, c'est réellement une route. Enfin, c'est enfin, pas écrit ou... une route, la route, mais c'est pas ça à la fin là qu'on a passé c'est C'est un trou au milieu de la route quoi. Ouais, il y a lol là Du coup, c'était des pierres et du sable ou quoi. Voilà, exactement. Quel plaisir. C'est bon, on, on a rejoint la route Mais t'inquiète pas, après, il y en a encore. Il y en a encore un deuxième pro truc où il y a plus de route. Ah Alors, bah. Comment je vais te à l'arrière non là on va juste avoir un arbre qui, qui soit en plein milieu de la route C'est tout ouais, bah tranquille <rire> Je crois qu'on va passer ouais. à la map près, dans pas longtemps hein En automatique ah ouais, il là, va là, super lentement les... sur les là, cailloux On tous les points Et ça va on, aura... on, fait... on aura fait toutes les séries les gars C'est la première fois qu'on aura fait déjà a... C'est la première fois qu'on fait une série En 20 minutes on aura fait euh, toutes les séries, tous les machins Ok jeune, c'est euh, full, euh, full, full, full, full cailloux. full cailloux On a fini la map là hein. on fait ça on a fini la map là. Ok bah, surtout qu'il au pas que tu traverses quoi, sinon c'est la merde. Bah moi ouais, normalement je me renverse pas. Y'a un arbre qui m'a eu Ah non c'est bon j'avance encore. <rire> Et t'as pris super cher c'est ça Non non non, euh, euh, il me bloque. Je croyais que j'étais quasiment à l'arrêt en fait. Euh, les, gars, les gars on est bientôt arrivé les gars est bientôt arrivé c'est bon. Oh oh. C'est la fin les gars, c'est la fin. On a même en fait pas a presque un terrain mettre bon. en mode un peu difficile parce que là comme ça c'est Enfin Pour l'instant on va laisser normal. Bah non, on a ah, Trop facile. Je sais pas hier. si je vais dans la bonne direction, je vois pas bah, les fait, hein Les gars, il y a la série devant moi là Il y a la série devant, oui, devant moi si tu, tu vas à gauche là, dans ah plein ouais. dans les cailloux tu Les gars qui veulent gagner un max de points Moi Ouh. Pourquoi Est-ce qu'on va à la Syri LET'S go. Chargement points six en Syrie T'as 6 points toi Non t'as 6 points Moi j'en ai que 4 Castor a six livré 6 points Il y a ouais. du sable, la galère ah j'entends les points points Termine, termine cette map, termine cette map horreur oui. en 25 minutes <rire> Ah non même pas en 25 Vous avez minutes. fait plus de trucs que moi mais Qu en fait déverrouillé 7 sur 7 Garage déverrouillé 2 en sur 7 pour, pour ça que le jeu est pas 4 fait 4 pour. pour continuer 4 4. réellement ta partie ce jeu génial. Finir rapidement C'est continuer le jeu Ah non c'est pas continuer le jeu non c'est bah pas oui, continue le jeu continue le jeu